Monsieur Castagnier, bonjour. Bonjour. Alors, on ne va pas se Vous voyez Non. parce qu'on se connaît, je passe depuis déjà de nombreuses années. On va dire qu'on ne se connaît que depuis hier. C'est ça. Pour, pour ne pas... En tout cas, moi, je suis ravi euh, déjà de te retrouver et puis de retrouver dans cette enceinte que, que je connais très, très bien. Mais dis-moi, Didier, qui es-tu Qui je suis, Mais je, suis, je suis Je suis Didier Castagnier, hein, ça tu le sais. Et je suis directeur du CFA Roger Parrain, école de coiffure esthétique et... Avec un parcours assez atypique dans le sens où j'ai été apprenti de cette, euh, dans cet établissement qui était ici à l'époque euh, en Doume, comme on disait, à hein, la rue Joël grécher Donc j'ai fait mes premier pas en 1982 dans ce CFA en, tant que, bah, en classe préparatoire à l'apprentissage. Et puis, bah, puis j'ai continué mon, mon, mon cursus. Jusqu'à arriver après, bah, évidemment, brevet de professionnel, brevet de maîtrise. Et puis après, à 40 ans, j'allais passer une licence et de l'éducation. Ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Et de reprendre les rênes du, du, du CFA dans lequel je suis né, quelque part. Voilà. Bien. En, en, fait, euh, en fait, mon émission est une émission sur le foot, mais j'avais envie... Euh, de donner un, un grand coup de lumière à ce CFA Roger Parra qui, qui me tient à cœur mais pour plein de raisons que, que tu connais. Et puis je me suis rendu compte que le CFA Roger Parra commence sérieusement à grandir. Quoi. Ah oui, un peu. Est-ce oui, que tu euh, peux bah, nous en dire un petit mot là-dessus Ah oui, je peux, puisque quand j'ai repris le, le bébé, ben, il, était, il était souffrant. On avait quelques 105, 116 apprentis. Enfin, on tournait dans un truc, dans des eaux noires, quoi. Des eaux troubles et noires. Et puis, depuis, avec, grâce à mon équipe, hein, je ne suis pas un héros tout seul, hein, grâce à l'équipe qui, qui m'accompagne, et, et ben, on est arrivé à quasiment 600 apprentis et 5 établissements maintenant dans les Bouches-du-Rhône, au Bagne, Aix-en-Provence, 2 établissements sur Marseille et un sur Arles, prochainement, là, là, dès la semaine prochaine. Mais Didier, tu vas t'arrêter où? Bah, je m'arrêterai quand j'aurai plus la force de le faire. Hein, que, donc... quel est, quelle est ton ambition aujourd'hui que... ah, Mon ambition, c'est de rendre, rendre hommage à la, au métier. Euh, tu sais, tu me connais, il n'y a rien pour ma gueule à moi. Moi, c'est pour le métier. C'est pour, pour que les jeunes ma, puissent devenir des bons coiffeurs, qu'ils puissent gagner leur vie, comme on l'a fait, comme j'ai fait moi. Et, et qu'on leur donne le maximum de possibilités pour le faire. Et qu'on ravisse les entreprises quand ils vont prendre un minot de chez nous. C'est un milo de, de Marseille, c'est un Milo qu'on a, qu a formé et il rentre dans une entreprise, il a les salons, on en a des gars comme ça, ils ont les salons aujourd'hui qui fonctionnent à merveille. Voilà, moi, mon challenge, il est là. Quelle est, quelle est ta satisfaction quand tu vois une élève rentrer pour le premier jour et quand tu le vois partir à la fin de son cursus ah ben, Ma satisfaction, c'est quand ils arrivent dans mon bureau et qu'ils me remercient pour tout ce que j'ai fait, alors que je n'ai pas le sentiment d'avoir fait plus que les autres. Hein. Euh, ils ont appris de même et ils viennent te remercier parce que quelque part, tu as été un détonateur, tu as été un déclencheur pour eux. Et c'est grâce à toi ils te disent qu'ils sont arrivés à ça. Ben, ça, c'est la plus belle récompense. Euh, sans le vouloir, sans se mettre en avant, le minot te dit merci pour tout, je m'installe, je fais l'inauguration, vous venez. Et bien là, tu es, es compliqué Tu vois, ils mission accomplie Psychologiquement, euh, Didier, comment tu t'y prends sur un, euh, un ou une élève qui baisse les bras ça a dû arriver ah, ça mais chaque année en as chaque année Qui n'y ah, oui. croient plus parce que parce qu'ils ils ont raté un truc parce que ça n'arrive pas parce qu'il faut des sous pour s'installer qu'ils n'y arriveront jamais et bah, on est là pour les remotiver euh, tu connais mon équipe il hein, y a des garçons comme euh, Olivier derrière qui ont le, le, le, le même, la même idéologie on va dire du métier que moi et ben, bah, on leur explique notre cursus pour nous aussi ça n'a pas été facile il y a des jours où ça a été compliqué que ça a été difficile on a gagné de l'argent on en a perdu mais on n'a pas perdu la vie et tant qu'on a la foi bah, on continue et on les redresse, c'est la preuve, ils sont que, là. Quel est, Didier, quel est ton sentiment sur les, les coiffeurs d'aujourd'hui bon, Bien sûr, l'évolution a été constante depuis de nombreuses années, mais comment tu, comment tu perçois les, les coiffeurs aujourd'hui ah, J'ai l'impression d'abord, on va parler du consommateur, parce que le consommateur a besoin de techniques et de qualité aujourd'hui. Et on revient à ça. Mais on revient à ça dans tous les domaines. Hein. Dans la boucherie, dans... quand tu as envie d'avoir un bon, bon morceau de viande, tu vas en vrai boucher aujourd'hui. Tu ne vas plus à casino casino, tu ne vas plus dans des trucs comme ça. On revient pareil sur la coiffure. Les petits salons ont une nouvelle vie là. L'artisan redevient l'artisan. On a besoin de payer, certes, on va payer un service, mais on, a avoir, on veut de la qualité. Et ça fait 20 ans. Depuis les années 90, on va dire, hein, même plus que 20 ans, où ben, on a eu des franchisés, on a eu du, du casse-prix, du 90 balles, du machin, avec, euh, avec du n'importe quoi à la clé. Et on n'a eu plus de coiffeur. Donc aujourd'hui, le coiffeur qui arrive à sortir son épingle du jeu, il commence à monter, on commence à avoir des entreprises petites, en termes de dossature mais qui commence à être grosse en, au, niveau, au niveau du chiffre. Et on voit que, les, que nos amis de la concurrence, on va dire déloyale, parce que pour moi c'est ça là, la concurrence déloyale, c'est ces franchisés qui travaillent à des prix euh, défiant de concurrence et qui tuent le travail. Et bien là, on arrive à revenir avec de l'artisanat pur et dur. D'ailleurs, à, à, à ce sujet, euh, si je fais un appel à tous les artisans qui viennent nous rencontrer et qu'on redevienne à la force qu'on était. Et là, on gagnera encore plus la part. Alors justement, je voudrais rebondir sur un truc parce que l'autre jour, en faisant les courses pour mon épouse, me suis baladé dans une, une grande surface. Et qu'est-ce que je vois En plein milieu de, de l'allée, je vois coupe à 10 euros. Oui. Mais oui, ça fait partie de ce que je t'ai dit. Ça fait partie de ce réseau de franchisés qui fait feu de tout bois et qui, qui, qui bah, tu passes pour aller faire les courses, tu fais couper les cheveux. Comment on peut faire une coupe à 10 euros, Didier ah ben, On l'a fait à 10 euros, mais on n'y revient pas. La plupart des ah. gens n'y retournent pas. Donc, euh, tant mieux pour l'artisanat, c'est eux qui, quelque part, se sont tirés une balle dans le pied, et quand tu te fais couper 10 balles devant tout le monde dans le supermarché au rayon fruits et légumes, euh, tu n'as plus trop envie d'y aller, puis en plus, ta coupe, euh, c'est pas génial. Hein. Pas de shampoing, t'as les cheveux sales, on s'en fout. On fait tomber les cheveux dans un endroit où on mange hein, quelque part. Enfin, je ne sais pas, je vous laisse méditer là-dessus, cher client, quoi. Revenez vraiment à la, à la vraie formule de la coiffure, comment la Donc, connaît. évidemment, tu, tu es un peu, ben, tu te, un peu, tu te bats, entre guillemets, ouais. contre ça. Ouais. Et parce que tu veux donner à, à, les lettres de noblesse à la coiffure qui est aujourd'hui. Mais la noblesse avant, il y avait des franchisés. Quand on parlait avant d'un Jacques de Sange, ou d'un Carita, ou d'un Jean-Louis David, à la grande époque Jean-Louis David, c'était des franchisés, ce n'était pas des braderies Ils travaillaient avec de la qualité, avec des ouvriers, avec des salariés, avec quelque chose de costaud. Aujourd'hui, c'est plus vrai quand tu as des chips, des coiffes des machins, des ci, de là, qui te font des coupes à 10 balles. À un moment donné, il faut arrêter, ce n'est pas ça le métier, c'est du business ça. Donc je me bats contre cette nouvelle race de, de, de franchisés, non pas contre les, ceux qui ont fait les standards. Et écoute, ici à Marseille, tu te rappelles, il y avait René Capel. René Capel, c'était une, une petite franchise, on va dire. Hein. Quelque part, il avait 5, 6 salons sur Marseille et on dit wow, « Waouh, René Capel, c'était la référence !» Ça a été la référence des franchisés à un moment donné avec les Antoine de Paris, les Alexandres, les Manet des Jacques de Sange pour finir, hein, et les Jean-Louis David, les Biggins, quand c'était eux qui tenaient la baraque. Mais quand aujourd'hui on a un réseau qui, qui tient tous ces réseaux-là de franchisés et qui fait du discount, non, bah, je dis non, c'est pas parce, parce que je connais. Bien sûr. Et, et, et Didier, est-ce que tu pourrais me dire un petit mot sur, ce, sur ces écoles que, que... Que tu, tu as pris, euh, par exemple, sur Arles, sur bientôt au bagne le Palestre, quand même que euh, même moi, quand je passe devant, je suis un peu peu enthousiaste. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça Comment tu vois un peu l'avenir de... de... Ben moi, quand je vois là que j'ai vu par les maires de, de, de chaque ville où, dans laquelle on est allé, euh, notamment euh, Gérard Gazet au bagne, qui, qui, qui, qui est ravi qu'on arrive dans, son, dans, dans sa ville et faire de la formation. Uh, Arles c'est pareil, uh, quand on arrive là-bas on dit on va venir oh, mais c'est génial et tout, donc les gens sont friands de formation, sont, sont, sont contents qu'on vienne, on n'est pas des nouveaux arrivés, on existe depuis 1964 quand même, hein, oui, même. c'est un organisme patronal qui est porté avec des gens, mon président le Robert Moutet qui, qui, qui a une foi pas possible et qui a encore plus visionnaire que moi malgré qu'il soit un peu plus âgé, et on, on, on arrive dans ces, dans, ces, dans ces villes et ils sont heureux de nous accueillir. Parce que la formation, c'est le de demain, quoi. Et on, voilà, moi, je ne vois que je vois du positif. Oui, mais les emplacements où, où sont ces écoles vont quand même apporter un bien... Colossal à toute ouais. la région qui, qui tourne ouais. autour. On, se, on se rendait compte qu'on avait beaucoup de gens qui venaient d'Oriol, qui venaient de de, ben de de des fois plus loin, des fois de Sistoron même, hein. c'était oh galère. Hein. Et on s'est dit, euh, il faut quadriller les bouches du Rhône afin qu'on puisse euh, avoir euh, ben, des lieux d'accueil de partout. Évidemment, Prado, ici, ben, ça reste le siège, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et on a Aix, ben, pour les Alpins, quelque part, ou les, les ben il sera plus facile pour eux de venir. Pour tous ceux qui sont sur l'aspect La, euh, la Ciota Oriole, Roquevert, tout ça, ben, si ben, on oui. ben, fait d'être sur Aubagne, ben, de sur quoi ça va aller oui. Et ensuite, on avait un No Man's Land sur, la, sur le pays d'Arles, où ben, c'était Avignon ou Nîmes. Et tout ce qui est Fosse-sur-Mer, Istre tous ces endroits-là, ben, pour faire de la formation, c'était limite pas possible. Ils auraient été dans le fin fond de la Bourgogne, ça aurait été aussi difficile. Donc on a décidé d'aller s'implanter là-bas aussi, pour, ben, pareil, pour aller recruter des gens ben, qui ont le droit à la formation, okay, où, où qu'ils soient. Et, et le CFA... Qu'est-ce qu'ils proposent aux élèves pour les mettre, on va dire, euh, sur un plateau d'argent en fin d'année Est-ce qu'ils proposent des trucs non, On n'attend pas la fin de l'année, puisque là, oui, euh, moi, des, j dit dès qu'on a des gens qui, qui sortent du l'aube... Alors, ce n'est pas une question de qualité, ce n'est pas les meilleurs, ce n'est pas les plus beaux à faire, ce n'est pas, pas ça. C'est le sérieux. Chaque fois qu'on a des jeunes qui sont sérieux, qui sont motivés, qui sont agréables, sympathiques, respectueux, enfin, lorsqu'ils arrivent à avoir ce savoir-être qu'on attend de tous... Ben, on, on sait les récompenser. Par exemple, là, au mois d'octobre, ils sont partis, ils étaient 15, ils sont partis à Paris pour le mondial de la coiffure. On a pris en charge la totalité du déplacement, euh, les frais d'hébergement, les frais de, de, de transport. Et on a fait pareil, là, avec un autre groupe où ils étaient cette fois-ci 12, et ils sont partis à Lyon pour le, le mondial de la coiffure aussi. Ça veut, dire, ça veut dire que tu vas être très... Tu vas avoir, dès qu'il y a des manifestations comme ça, le, le, on le, la cerise récompense. sur le gâteau. On va récompenser les meilleurs. allez ah, Quand je dis les meilleurs, encore une fois, je ne parle pas de, de cheveux. Hein. Je parle dans les meilleurs, dans le savoir-être. Hein. Parce qu'on peut pas demander à un apprenti d'être un héros. Ça, ça viendra plus tard, ça. Par contre, s'il a un savoir-être tel qu'on l'entend et tel qu'on attend, surtout, bah, oui on le récompense et on le motive comme ça. Que et puis on le, on le motive aussi par le biais de, ben, par le biais de, de, de choses qu'on a déjà faites. Hein. Tu le oui, sais bien. très bien, quand on a fait la fête de la musique avec Patrick Sébastien sur France 2, euh, Carmen Audhomme, enfin les Minos, oui. ils rêvent, hein. ils sont là, ils sont... Euh, et voilà. et on, pareil, c'est les meilleurs, ceux qui nous font le plus plaisir, ceux qui nous font le, qui ont le plus envie, ben, ceux-là, ils seront sur les plateaux, ils coifferont Et puis bientôt Manon, euh, voilà. euh, que tout le monde... On a plein de, on a de projets tailleul, euh, qui, qui arrivent. Ça, et et, ça va certainement... Tout à fait. Ça va certainement euh, euh, se faire et, et ça, ça va être un véritable plaisir. Je sais aussi, mon cher Didier, que tu es un féru de football. Ah ouais, mais j'ai été footballeur aussi. Hein, j'ai voilà. joué longtemps, très longtemps. Ah oui, d'accord. Et, et il paraît que je n'étais pas mauvais, mais bon, <rire> j'ai <'y> vie. <rire> d'accord. Oui, oui, oui. Et ben, puis, quand on est Marseillais, tu sais, on n'aime pas trop le rugby. J'imagine, j'imagine. Hein. Et puis, donc, mon émission, pourquoi je suis là, ça s'appelle Foot de foot, bien ouais. sûr. Et moi, ce que je veux, c'est inviter des passionnés. Et euh, je voudrais aussi ben, t'inviter sur mon plateau, bien avec sûr. Plaisir. Avec, sur avec avis, plaisir. Je suis parce qu'on va parler et à la fois de Roger Parra. Mais une question sur Roger Parra qui me vient à l'esprit euh, pourquoi pas la capitale Mais ben pourquoi pas On a déjà, on a on a déjà, on a ouais. déjà des, des des apprenants ailleurs qu'à Marseille, hein, sur Nantes, sur. Euh... Et euh, Rennes, euh, enfin on en a un peu de partout en hein, formation hybride, à distance. Est-ce hein. qu'on peut voir un jour euh, naître un euh, Roger Parra, euh, euh, je ne sais pas, mon avenue des champs Élysées Je ne crois pas. Ah, d'accord. Euh, je ne crois pas parce que je, je pense qu'ils ne nous attendent pas. Mon but ce n'est pas d'arriver là pour concurrencer les autres. Mon but c'est d'aller chercher les jeunes où ils n'ont pas de formation. Euh, je parlais de Dijon tout à l'heure, il y a des endroits, il y a des gens où, y a, où peuvent, il faut qu'ils fassent euh, euh, trois heures de route pour aller au CFA quoi. Ah oui. Ben, il vaut mieux aller chercher ces gens-là qui ont besoin de formation, que l'autre de dire, tiens, je suis à Paname et. Euh, bien sûr. Ben, moi, ça m'intéresse. Oui, ça, c'est pas, pas tellement. Intéressant. Non, non, non. T non Très non. bien. Donc, je vais faire un pas en arrière, un peu sur. Sur, puis, sur Paris, euh, quand on est Marseillais. Euh vite, non, <rire> non Non, non, non, on les aime bien les parisiens, les lyonnais aussi. En vacances. Mais en vacances, voilà, c'est ce, ce que je disais. Mais je pense qu'ils doivent penser à la même chose Exactement. que nous. Exactement, est parfois sur... les meilleurs amis du monde aussi. Voilà, et puis ils aiment bien venir ouais. sur le Vieux-Port, manger et une bonne bouillabaisse, qu'on leur donne volontiers. Mais dis-moi Didier, bon, on va passer à nous ce qui nous passionne aussi le plus, mis à part la coiffure nous passionne, mais le football nous passionne aujourd'hui, l'avenir de l'Olympique de Marseille, ah bah écoute je crois qu'on a eu des années tellement noires qu'on peut être que positif hein, on fait une Ligue des Champions l'année dernière c'était un peu inespéré il y a quelques temps cette année on va dire qu'on démarre pas mal après le Marseillais on le connaît il pensait qu'ils allaient être champions d'Europe non faut pas rêver on était dans les poules ça s'est passé à jouer sur les jeux de moi à la coiffure à quelques cheveux et on aurait pu on aurait pu passer il suffisait d'un but supplémentaire une tête bien croisée et on était bon on passait bon ça n'arrive pas, c'est pas grave, mais on n'est plus dans les classement. Est-ce que, est que tu fais partie des gens qui ont euh, euh, sifflé euh, euh, Tudor, par exemple Parce qu'il y, y a eu des Marseillais qui ont sifflé Tudor, quand même. Est-ce que toi, tu en fais partie Non. Et, voilà. Non, non, non, non, parce, que, parce que, encore une fois, je crois que les, les Marseillais qui ont sifflé du, du Tudor, ils n'ont jamais joué au ballon. Il y a plein de supporters marseillais qui ne connaissent pas le ballon rond et qui ne savent pas ce que c'est une pelouse. Et l'état de, de forme actuelle des, des minots ou des jeunes. J'ai Je dit minots parce que c'est des minots aujourd'hui qu'on a. À notre âge, on peut dire que ceux qui ont 22 ans aujourd'hui, c'est des gamins. Euh, Tudor, il arrive il, a, il, a, il, a, il déploie un système où on se régale, il faut le dire quand même. Hein. Euh, ça joue au ballon, l'année dernière on se faisait chier, quand on avait Rudy Garcia qui tac tac et qu'on tapait derrière et on revenait, on jouait comme ça. Aujourd'hui on va vers l'avant, on marquait des buts, ça va à fond. Oh, ils n'ont pas la condition physique encore parce qu'on leur demandait peut-être un peu trop, mais ça arriver Il a son schéma, on le connaissait de nulle part, mais euh, rappelle-toi quand même qu'on a, qu a dit qu'est-ce qu'il lui nous a mis Gérard Gilly, là, il est fada ou quoi lui. Oui, oui, oui, bien sûr. Et pourtant. Et alors, pour, pour clôturer ce, cette interview, euh, je, je vais poser la question que j'ai posée à Brahim Amdani, qui est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et à beaucoup d'autres euh, joueurs. Payet. Payet, c'est un artiste quand même. Le mec, il est bon, on le voit. Quand il rentre, il, a, il suffit qu'il mette un coup de patte. Évidemment, il n'a pas mis la plus belle ans Mais à un moment donné, je crois que c'est la clé du système où il va t'ouvrir la porte quand il est es fermé trop longtemps. On l'a vu contre Monaco. Hein, Est-ce que c'est tu... un gars qui peut vraiment prendre ouais. la place de la d'Aminarit puisqu'il est ouais. blessé est-ce que c'est un gars qui va tenir 90 non. minutes, voire ça Non, il ne tiendra jamais 90 minutes, il a et... plus d'âge. Voilà, alors... Mais, mais à un moment donné, euh, il, ben, comme il a fait la contre Monaco, si tu le fais jouer une mi-temps et que tu il te, il te débraille le match parce que bon, ben, voilà, il va avoir la passe qu'il faut pour te mettre au fond, ben, c'est ce qu'il faut faire. Et on a un mec de qualité, on sait très bien qu'il ne tiendra pas. Et puis, entre nous, Payet, il a toujours été un peu sur les replis défensifs, sur les machins. Ce n'est pas son rôle. Le jeu de Tudor demande à ce que tu sois à fond, il ne pourra pas le faire pendant 90 minutes. Par contre, quand il va avoir besoin de lui pour déverrouiller, parce qu'à un moment donné, il faut faire sauter le verrou, eh ben là, il va avoir la passe décisive et qui va te mettre au fond, ou alors il est capable de le mettre lui. Allez, un petit mot sur l'équipe de France, euh, hum. le, Didier. Eh ben moi, je suis content de cette équipe de France. Moi, j'adore Giroud. J'aime pas Benzema, c'est mon problème. Ah. Ce n'est pas que j'aime pas Benzema, c'est que Benzema, quand il est là avec, euh, avec Mbappé, ben Mbappé ne fait pas de centre, puisqu'il font la labour. Là, on l'a vu contre, euh, contre l'Australie. T'as vu Mbappé, il a servi Giroud, ça va au fond. Et tout le monde a joué collectif, on a un beau jeu. Donc tu es confiant. Ah ben, Carrément, mais je crois que c'est une des plus belles équipes de France qu'on ait jamais eue. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CFR Roger Parra ben, Que ça continue, que ça dure, que, que notre président reste longtemps encore avec nous, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a, qu a pu avancer. Moi tout seul, je fais rien si je n'ai pas les feux verts. Euh, J'ai un président qui me donne les feux verts, qui me, qui me dit euh, « allez-y, à fond ». On y va, à faux, et on y est passé de 11 salariés à 40 salariés. Donc, au-delà de la coiffure, on, on enlève un petit peu de monde au chômage aussi, quoi. on donne du travail. Évidemment. Donc, ben. au -delà. Et rien que pour ça, ben, ben, que ça dure longtemps. Que ça, que dure, ça dure longtemps. longtemps. Ouais. Didier, merci beaucoup. Merci à toi d'être Ça a été revenu. vraiment un plaisir de, de, de faire cette interview avec toi. Et puis, je te donne rendez-vous au 29. Eh ben, avec plaisir, je serai là. Merci beaucoup, Didier.